Alors, une fois sur notre WhatsApp, on va choisir une discussion, puis on appuie sur l'icône d'appel en haut à droite, avant de sélectionner nos interlocuteurs, et de lancer l'appel. Ils n'auront plus qu'à décrocher, et le tour sera joué. C'est tout. On arrive donc à la fin de la vidéo, et n'oublie pas de la liker et d'écrire merci en commentaire si elle t'a été utile.